Quels sont les besoins énergétiques des grands centres urbains? Quels sont les enjeux liés à l'aménagement d'une centrale hydroélectrique? Comment répondre aux besoins énergétiques futurs en le faisant avec le moins d'impact possible sur l'environnement? Cette tâche Minecraft vous propose une carte où vous pourrez dans un premier temps voir les enjeux liés à la consommation d'énergie dans les grands centres urbains. Ensuite, les élèves seront amenés à construire une centrale hydroélectrique mais ils devront évaluer les enjeux entourant son aménagement et avoir l'accord et la collaboration des communautés locales et autochtones. Pour réaliser la tâche, l'équipe de quatre élèves aura un cahier avec un dossier documentaire ainsi qu'une carte Minecraft à télécharger. Merci de nous faire part de vos commentaires si vous expérimentez cette tâche.